Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons avoir le plaisir pendant une grosse demi-heure, je dirais 40 minutes, euh, de découvrir l'univers de Malia, qui est un jeu français proposé par 4 univers. Un jeu à la fois d'aventure, d'exploration, mais aussi un dungeon crawler, beaucoup beaucoup de choses à voir, et j'ai la chance d'être avec deux de ses créateurs aujourd'hui. Ludovic Rivoal et François Denis, bonjour à vous deux et merci d'être là. Alors, euh, Malia c'est un jeu qui a l'air assez costaud, est-ce que tu peux nous le pitcher François Écoute ouais, euh, d'abord merci euh, Adrien... Euh... Pour que le pitcher rapide, Namalia, c'est un un jeu de c'est un board game euh, qui se joue de 1 à 5 personnes. On est sur un univers metteur et euh, l'idée était de faire un jeu qui serait une passerelle entre un jeu de société et un jeu de rôle. Donc euh, Ludo qui a créé euh, a créé une mécanique dédiée à ça et est vraiment euh, affûtée. Et euh, voilà, donc on, est à, euh, on on aborde différents aspects du jeu qui sont euh, euh, le, le, le land crawler, le dungeon crawler, avec différents modes de jeu, d'infiltration, de combat, de loot, de craft. Euh, on est sur un, un jeu très narratif avec des, des, des, euh, des répercussions. Euh, chaque décision que prendront les joueurs euh, aura une répercussion directe sur leur propre histoire. Et ce qui donne, euh, grâce à, à la méca de Ludo, une énorme rejouabilité au projet. Ok, alors moi j'ai l'impression que ce jeu-là il est utilisé depuis des années, que j'en entends parler depuis. Alors, des années, je pense que j'exagère à peine. Euh, Ludovic, il y a combien de temps de développement là euh, sur ce jeu Alors le développement il a commencé il y a 5 ans, très exactement. On a fait à peu près 2 à 3 années de préparation entre le grand écart qui était l'univers de Malia et euh, le, les règles euh, du board game. Euh, le problème qu'on a eu, c'est qu'on on est passé par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un jeu qui était très, très, très euh, euh, simulationniste. Ouais. Euh, et qui vraiment s'adressait à un public de grands connaisseurs. avait beaucoup de règles, alors. Ouais, beaucoup de règles et puis surtout euh, assez lourds. C'est-à-dire que chaque phase de combat prenait une heure et demie. Euh, chaque phase d'infiltration était assez lourde, etc. Donc, on a été obligé de, de trouver des compromis par chaque phase. Et c'est à peu près depuis le moment où on l'a présenté à Cannes, il y a deux ans où on avait vraiment le, le, la visu du jeu général terminée, c'est-à-dire que depuis deux ans on l'améliore, mais c'est bon, on avait vraiment réussi à trouver un rythme de croisière qui faisait un jeu non pas un, euh, indigeste, mais tout du moins trop compliqué pour la plupart des joueurs. D'accord, alors euh, c'est une habitude sur la chaîne, est-ce que vous pouvez du coup à tour de rôle ou ensemble me présenter les, les différents éléments de deux jeu qu'on a devant les yeux, euh, sommairement, puisque bien sûr on va revenir sur les mécaniques après alors bien sûr, euh, donc euh, je vais te le présenter avec, euh, avec les pings. j'adore utiliser parce que je rappelle qu'en ce moment je fais beaucoup beaucoup de parties de présentation sur TTS. Donc tu avoues deux ping. Estime, sur voilà, sur cette partie-ci, on a euh, donc la Land Map, c'est vraiment la partie extérieure du jeu, c'est là où tous les héros vont pouvoir se déplacer, donc en groupe et réaliser divers missions. En dessous on a la plaque du temps qui va simuler le passage du temps grâce à des voyages de jour, de nuit, donc les cartes que l'on voit ici qui sont indiquées, mmh. et divers événements. En dessous, on a, hop là, ici, les fiches de personnages. Alors, il faut savoir que sur TTS, euh, elles ont été placées d'une manière un peu étrange. C'est-à-dire qu'on a là, en dessous, les sacs à dos. Là, où on va glisser nos cartes d'équipement. Euh, en dessous, mais ça, c'est faute de place sur TTS. En réalité, normalement, tout est sur la même ligne. D'accord. Ensuite, on a divers éléments comme là, la plaque d'infiltration, quand on y en a besoin, alors normalement elle est dans la boîte, là je l'ai sortie par commodité. Et enfin on a les deux éléments importants du jeu, à savoir sur la gauche ici, l'adventure book, c'est le livret de scénario. Donc le jeu lui sera fourni à entre 2 et 3 scénarios indépendants plus une grande campagne de minimum 30 à 40 heures. Et enfin ici, l'exploration book, c'est toujours fourni. Avec les livrets de scénario, ce n'est ni plus ni moins qu'un petit livret au format normalement A5. Là, ça a été agrandi pour euh, TTS, euh, sur lequel on a toutes les mises en place de donjons. Donc, c'est vraiment la partie dungeon crawler ici. D'accord, ok. Eh ben, ça fait du monde tout ça. Alors, François, euh, qu'est-ce qui a été l'étincelle pour euh, pour ce jeu Moi, je me demandais est-ce que c'était euh, l'univers, est-ce que c'était une mécanique en particulier, une volonté de faire un certain type de jeu Qu'est-ce qui était le, le point de départ de, de ta création alors le point de départ de ma création, en fait, euh, moi je suis release de la première heure, hein, je suis release depuis l'âge de 15 ans. Évidemment, je suis un gamin de Donjons et Dragon, Rêve de Dragon, Shadowrun, Star Wars dans jeux de rôle, que j'ai d'ailleurs participé, enfin euh, partagé euh, un nombre d'heures incalculables de jeux de rôle avec euh, Ludo, quoi, mmh. parce qu'on se connaît quand même depuis 30 ans. Et, euh, et donc en fait un jour, moi, je, assez rapidement, je me suis aperçu que les univers dans lesquels je jouais, euh, avec tout le respect que j'ai pour ces univers, ne, ne remplissait pas tous les, toutes les cases de ce que j'attendais. Et donc, euh, j'ai décidé tranquillement de commencer à créer mon univers. Euh, et alors, ce que je faisais, c'est je, je, je créais un univers et je me servais des règles de rêve de dragon à l'époque. Donc, je mettais les règles de rêve de dragon que j'adaptais à mon univers et progressivement, ça m'a permis d'effacer progressivement euh, effectivement le, le, les règles de rêve de dragon pour mettre mes propres règles de jeu de rôle. Donc, il y, avait, euh... il y avait une volonté de garder ce thème alors quand même malgré tout, parce que finalement il y a beaucoup de, de jeux en partant des livres dont vous êtes le héros jusqu'à des, euh, des jeux vidéo aujourd'hui plus, plus ouverts, on est souvent sur ce thème là, toi tu avais la volonté de le garder et de ne pas sortir des, des sentiers battus alors Non non non, dans un premier temps non. Euh, moi ce que je voulais faire c'était un jeu de rôle, qui serait Malia, l'univers que j'avais créé. J'avais créé une grande, enfin, j'ai créé deux grandes sagas. Euh, j'ai fait jouer des campagnes pendant plus de sept ans, mmh. euh, donc des énormes campagnes. Et en fait, tout ça m'a permis de, de, de développer et de perfectionner l'univers. Et puis euh, un jour, euh, en fait, ça, ça s'est passé de cette, cette manière suivante, c'est qu'un jour, euh, Nico, euh, euh, que je connaissais à peine à l'époque, je l'ai fait jouer, il a adoré. Et surtout, moi, j'avais j'avais vraiment un truc, c'est que toutes les règles euh, de jeu auxquelles je jouais, quels que soient le, les jeux de rôle, euh, je trouvais que la part de la chance était trop importante dans la progression. Revenir. Voilà, mmh. donc dans la progression. Et moi, ça, je suis un énorme frustré de cela parce que j'en pouvais plus d'avoir euh, que moi ou, ou mes joueurs, aient des bonnes intentions sanctionnées immédiatement par un mauvais jet de et donc, en fait, mes règles ont été les suivantes. C'est que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de donner du plaisir aux joueurs, de récompenser une bonne initiative. Et après, le jet de dés sera un variant mmh, de la réussite oui, ou de l'échec. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, okay. euh, quand avec Nico, à un moment, un jour, on s'est dit avec Nico, il faut qu'on fasse autre chose de ça et qu'on apporte de la modernité au jeu. à, à, à Malia dans le thème ça ne doit pas rester un jeu de rôle, mais on doit le transformer en, en board game. Euh, moi, j'ai appelé Ludo, donc, que je connaissais depuis longtemps, et je lui ai dit, voilà, Ludo, moi, euh, l'idée, c'est ça. C'est de, de prendre les règles du jeu de mon jeu de rôle que je vais te filer. Il les connaissait puisqu'il y jouait. Ouais. Toi, tu as un esprit affûté, jeu de société, c'est un énorme joueur, Ludo. Donc, je te file toutes les règles. Donc, un jour, je lui ai en, tout envoyé et je lui ai dit, je t'en supplie. Moi, il y a deux choses que j'aimerais que tu gardes. C'est un, le système de points d'action. Enfin, trois choses. Un système de points d'action, deux, le système d'attente que, que tu as expérimenté lors de ton test, ouais. euh, deux, le système d'attente et trois, le fait que la chance euh, euh, n'est pas le seul vecteur de progression dans la quête. Le reste, tu fais ce que tu veux. Ok. Voilà. Et donc, il a fait… Bah, ce que tu connais aujourd'hui. Ouais ok alors Ludovic euh, on va pas parler de comment gagner puisqu'évidemment la, la campagne on, on va reparler de la, de la façon dont ça te, elle se découpe. Par contre ce qui pourrait être sympa ce serait que tu nous présentes alors assez sommairement pour commencer pour, pour dégrossir encore un petit peu euh, les différentes phases de jeu puisqu'on va commencer par, euh, par la, la world map qui y a ici et ensuite on va on va décliner. Est ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'articule finalement Ouais alors le, le but euh, là, en termes de jeu, c'est d'avoir des événements aléatoires qui vont, qui vont circuler euh, sur les différentes euh, parties de la, de la map que l'on va avoir. Alors, on a quatre types. Ici, on a les marécages, les forêts, on a des plaines et des montagnes en haut. Et tout va être simulé avec ces cartes-là, ces deux paquets-là que l'on voit. Alors, euh, pour le plaisir, hop, je vais en retourner une. On va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, on imagine que là, notre groupe qui se trouve ici, donc que l'on voit ici, qui se trouve actuellement sur une plaine. Ouais. Il a besoin de savoir s'il se déplace. La règle elle est assez simple. Selon le temps qu'il fait, on voit qu'il faut deux jetons voyage qui sont ici. On Parce se... qu'il fait beau. Pour circuler. Mmh. Et on veut voir si notre groupe qui est en train d'avancer euh, va avoir un événement ou pas. Alors pour cela, on prend la première carte, on la retourne. On la regarde toujours dans ce sens-là, à savoir avec le numéro en bas. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un événement qui va se passer en pleine. Et là, comme nous sommes en pleine, alors bah, l'avantage, c'est que là pour le coup, c'est scripté. Ce <rire> on glisse la carte comme ceci et on va cacher cette partie-là qui était normalement une partie générique. Le fait, un... voilà. le fait qu'il y a un événement, on tire, comme je t'avais expliqué ici, ces cartes-événements-là. Mm -hmm. On les met ici, donc je fais très sommaire. Hein. On les place dessus et en fait, elle va être tournée en fonction soit quand on est sur la map en extérieur, soit le temps comme ceci, soit quand on est en dungeon crawler, si on est en infiltration ou pas. Et là, à nouveau, hop là voilà ce que ça donne. 0101 et comme je t'avais expliqué, tout se joue avec l'aventure book ici. On va sur les événements, on va sur le 0101 et on voit simplement ce qui se passe. Et là, donc, on arrive au nerf de la guerre parce qu'on on a l'impression d'avoir un, un, comme compagnon une espèce de gigantesque livre dont vous êtes le héros et en plus Exactement des ça. tests à faire, des décisions. Euh, alors, comment ça s'articule tout ça Est-ce qu'on suit euh, Est-ce qu'on n'est qu est pas malgré tout à suivre un couloir parce qu'il y a un livre Est-ce qu'il y a quand même assez d'embranchements de, Je pose une question alors. candide parce que j'ai déjà la réponse, hein, mais c'est pour te permettre de, de t'exprimer <rire> sur le sujet. Ouais, donc ici, euh, alors moi, moi qui suis, comme disait si bien François, un gros consommateur de, de jeux de société comme d'ailleurs euh, Nicolas, euh, je suis assez frustré de pas mal de jeux narratifs qui prennent la poussière chez moi après avoir fait une ligne narrative. Donc du coup, ici par exemple, sur ce scénario-là qui ne fait que 20 pages, voilà ce que ça donne. Tiens, je je t'invite à le regarder juste au-dessus, ici, en termes de... Euh, comment ça s'appelle Hop là, j'ai ok. En termes de possibilités narratives, ça donne ça. C'est-à-dire que tu vois qu'on est très, très loin de la ligne droite. Très, mmh. très, très, très loin. Le but pour nous, ce n'est pas forcément que les joueurs aillent du point A au point B en ayant gagné ou pas. C'est qu'ils aient vécu une aventure. Le fait de vivre une aventure, euh, ça implique que forcément, des fois, il va y avoir des événements sympathiques, des événements difficiles, euh, des événements auxquels on n'a pas le niveau. On va rencontrer un groupe de monstres trop puissants, on va dire « ok, on, on fuit ». Ou inversement, de temps en temps, ça sera extrêmement puissant. Et le groupe de voleurs qui croise notre chemin, malheureusement, ça sera pour lui. Donc voilà, ce qu'on voulait, c'est vraiment cette impression de pure liberté. Et forcément, ça obligeait à avoir un jeu narratif non pas en ligne droite, pour le coup, c'est recaché, hop là. <rire> mais vraiment, avec énormément d'embranchements euh, qui se croisent à tous les niveaux. Et la deuxième chose, c'est avec beaucoup d'effets papillons. C'est-à-dire que si je décide d'éliminer un garde, est-ce que plus tard, le fait de l'avoir éliminé va m'avantager, oui, effectivement, j'ai pu passer par là, ou au contraire, son corps va être découvert plus vite que prévu, et ça va avoir un effet papillon sur tout le reste de mon scénario. Et on a même cet effet-là à l'échelle de la campagne, c'est-à-dire que quand on va éliminer un boss, par exemple, alors qu'on avait le choix entre l'épargner ou pas, peut-être qu'on aura des répercussions plus tard. Peut-être que c'est un futur allié qu'on a éliminé, ou inversement, c'est un boss qui aurait été un petit peu notre poil à gratter, qu'on a heureusement éliminé. Voilà. Ouais, tout ça okay. fait qu'on a le plaisir de redécouvrir la campagne à chaque fois. D'accord. Donc, alors, juste, tiens, je fais un, Je me rends vrai. compte qu'on n'en a pas parlé. Je fais un, toute, une toute petite parenthèse. La petite roue qui est au-dessus, là, juste pour, euh, pour pas que les gens alors, pensent qu'on a oublié oui, j quelque bah, chose. J'allais venir. J'allais venir très de bien, dessus. Alors. Très bien, très bien. Alors, à ton aise, alors. <rire> Regarde ici, tu vois, tu as la langue map, comme je disais. Je vais, hop là, sortir celle-ci, juste pour finir mon explication. On est toujours en pleine, imaginons. Là, c'est une montagne. Donc, on n'a absolument pas à s'occuper de cette partie-là. C'est la partie du dessus. Qui va apparaître et qui va nous donner, comme je t'avais expliqué, des jetons de voyage comme ceci. Mmh. Voilà, je rentrerai pas dans l'iconographie autre, mais c'est ça l'idée. Et parmi les choses que l'on peut faire, on peut, comme c'est indiqué sur cette roue-là, on peut pouvoir, on peut ici accéder, pardon, à des ressources différentes en dépensant ces fameux jetons. C'est-à-dire, au lieu de les dépenser pour avancer, on va écumer les environs pour récupérer un maximum de matières premières. Donc, c'est suivant, comme c'est indiqué ici, l'endroit où on se trouve. Donc, euh, c'est vraiment une roue avec euh, différents types de matières. Et là, à côté, on a, quand on va faire du, du craft, justement, récupérer des matières premières, on va pouvoir euh, se faire de l'équipement, donc des, des, des flèches magiques, des crochets pour euh, justement crocheter les serrures, des potions, des choses comme ça. D'accord, ok, ça marche. Donc, alors, on était sur la world map, imaginons que je sois rentré, je ne sais pas, alors je me souviens que le, moi, ma quête, elle m'avait mené ouais. ici, dans la découverte. Euh, voilà, donc je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe après, en termes de phase de jeu Après, ça ressemble à quoi alors, tu vois, tout au début, sur, au niveau du scénario, on a sorti cette carte-là, que l'on met donc bien en évidence devant les, les héros. Il y en a qu'une seule. Mm -hmm. Et si on zoome dessus, on voit qu'il est indiqué, au moment où vous arrivez sur cet emplacement-là, il y a un numéro, c'est le 108. Donc, tout naturellement, on prend notre livret de scénario, on va au numéro 108. Là, il n'y a pas de risque de spoil, on le rappelle. Hein, c'est une version démo, donc ça n'a rien à voir avec ce qui va... Euh, voilà, ok. Tout à fait, c'est pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est pour ça que moi, euh, je suis sans pitié. As mieux, je peux y aller, je, oh, comme euh, <rire> là-haut. Hein. <rire> J'ai été franco. Donc ici, voilà comment ça se passe. Quand on arrive au numéro, on est vraiment dans le cœur du système de dungeon crawler, c'est-à-dire que on a d'abord des textes d'ambiance et j'insiste à chaque fois sur toutes mes démos, j'ai dû te le dire aussi. Tout à fait. Souvent euh, les textes d'ambiance sont mal perçus par les joueurs euh, purs de jeux de société qui prennent ça comme les, les textes qu'on voit en bas des cartes de Magic World, où euh, on les lit pas ça sert à rien. Là dedans, vous avez tous les éléments essentiels, voire même des des quand je pourrais dire des passages obligatoires qui vont arriver sur lesquels on les informations, elles sont cruciales. Donc il est toujours intéressant de bien les lire, de s'en imprégner comme dans un jeu de rôle. En fin de compte, hein, le livre de jeu n'est ni plus ni moins que le maître du jeu. Mmh. On a toute une série de règles et comme tu vois ici, on est sur le cœur du jeu. C'est-à-dire que là, les joueurs, par exemple, pour entrer dans la forteresse des ondes qu'ils doivent, qu doivent attaquer, ils ont plusieurs possibilités de jeu. et Il suffit simplement de se rendre au numéro indiqué en fonction de leur choix. Alors bien évidemment, ces choix euh, comme tu as pu le voir euh, à la démo, oui. ils ont une vraie répercussion, c'est-à-dire combien on est de héros, quelles sont nos compétences, comment on est équipé. Euh, des fois, c'est même quelles sont nos spécialités. Par exemple, si je suis euh, on est un groupe de spécialistes en infiltration, on va pas y aller de la même manière que si on est un spécialiste de hache à deux mains. Mmh. Si tu vois ce que je veux dire. Donc pour le coup Donc ça ne voilà. m'avait pas porté chance pour le coup le, le choix que j'avais fait, c'est vrai. <rire> Ok, donc, alors, euh, je laisse volontairement de côté toute la phase test, euh, ouais. parce que je veux qu'on en reparle à part. Euh, donc là, on est rentré dans le château, ensuite, donc euh, là, moi, je suis à ma table avec mes, avec mes joueurs, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'on est rentré dans le château Alors, dans le château, une fois qu'on y est, donc, effectivement, on a toute une série de numéros à parcourir. Donc là, si on prenait, par exemple, cette partie-là, euh, allez, on va prendre le 78, juste pour la beauté du geste. Donc. Donc là, au 78, donc on est vraiment sur un système, hein, où vous êtes le héros avec euh, les numéros un petit peu indiqués euh, partout, un grand classique. Mmh. Ici, des tests que l'on peut plus ou moins réussir. Donc comme tu as dit, on va survoler, mais ce qui va être intéressant, oh oh oh c'est qu'on ouais. imagine qu'on le réussisse. Et là, on va être sur la partie infiltration et dungeon crawler. C'est ici, le 19. Donc là, il y a marqué, par exemple, vous avez réussi à accéder au bas fonds de la forteresse. Première chose, tu vois qu'il y a un mode infiltration. Ça, c'est vraiment une des grosses particularités de notre jeu c'est que moi je suis un gros amateur de Dungeon Crawler, hein, que ce soit Deshawn ou autre. Et, euh, et il est vrai que malheureusement, tous ces jeux-là, en général, ce, ce ne sont pardon, que des phases de combat, euh, c'est-à-dire entrecoupées euh, d'une phase rapide de voyage sur une grande map. Mais voilà. Et nous, on voulait implanter autre chose, comme dans les jeux de rôle, justement. Et euh, moi, qui suis un très, très gros gamer de jeux vidéo, je voulais implanter un effet un petit peu particulier, qui était l'infiltration. Donc, souvent, euh, dans, dans les scénarios, on va avoir des phases complètes d'infiltration. Le groupe va essayer d'avancer au maximum en éliminant ou non hein, des adversaires. Et en plus, l'infiltration, elle joue sur le scénario. Par exemple, euh, bon alors là, pour le coup, je, je, je fais un peu de tease de ce qui va arriver. Ouais. Si vous avez une personne à sauver euh, au cours de la campagne et qu'on vous dit voilà, au moment où vous arrivez euh, dans, le, dans le donjon, vous devez la sauver. Vous doutez bien qu'au moment où l'alerte va être donnée. Les, les tours avant que le, la, la personne que vous devez sauver, euh, euh, les tours vont être comptés euh, dès que l'alarme va être donnée, puisque euh, forcément, ils risquent d'être éliminés. Donc mmh. plus vous avancez, plus il y a les chances de pouvoir sauver la personne. On est vraiment dans un esprit film-jeu vidéo, qui, bah, comme tu as pu le voir, euh, est un, un, un système de jeu à part entière. Okay. Et enfin, juste la petite particularité également, c'est ici... Euh, le jeu s'adapte au nombre de héros en jeu, c'est-à-dire que qu'on soit en solo en jouant deux héros jusqu'à cinq, ça pose aucun souci, comme euh, je comme je te l'avais sûrement dit. C'est un jeu où on peut arriver ou partir de l'aventure à tout moment, c'est-à-dire que je, je commence avec toi une partie, on a François qui nous rejoint avec une heure de retard, pas de souci. Le jeu s'adapte immédiatement au nombre de joueurs et s'il doit partir une heure plus tôt et que nous on continue, ça posera aucun souci. On ne plante pas la partie parce qu'il manque un joueur d'une partie sur l'autre ou parce qu'il arrive en retard par exemple. Ouais, ouais, ouais, ça je l'avais remarqué euh, de manière assez flagrante. Alors, donc on est rentré. Alors voilà, ce que je, là où je veux t'amener en fait, c'est que tu me montres la suite de la mise en place de, de, de eh ben, la partie de dungeon voilà. Crawler. Alors regarde, ici on sait qu'on est dans la salle numéro 5, ce qui est indiqué là. Ouais. Hop là. J'en profite, hein, tout c'est scripté. Je remercie d'ailleurs Vedge. <rire> ouais, qui n'existerait un... pas. Et ah, ouais, là, il y a un sacré boulot là, ouais, clairement. Ah, ouais, ouais bah, y a... Alors c'est simple, il hein, y a un boulot pro hein, Parce que hier encore, j'étais en réunion avec lui euh, sur le sur les scripts TTS. C'est un boulot pharaonique là. Ah ouais, oui, c'est incroyable. Mm, mm. Donc voilà, ça c'est on est sur la partie dungeon. Alors pour pour les amateurs de dungeon crawler, la particularité de Malia, on n'a pas voulu mettre des tokens de partout pour euh, spécifier que euh, ici c'est un vase, euh, ici c'est autre chose, etc. C'est-à-dire que toutes les parties euh, de, de Dungeon Crawler, dont celle ci est assez sobre, mais sur d'autres qui sont un peu plus complexes, euh, tout est déjà pré-imprimé. Et en fin de compte, c'est l'articulation de l'ensemble qui fait qu'à chaque fois ça change. On a un nouveau donjon. Euh, donc là, sur la partie infiltration, là ici. Donc ça, euh, simplement, c'est sur ça que vous voulez m'amener tout doucement. Euh, oui, voilà parler très rapidement de, voilà. de la mise en place, ah, voilà, Vo voir aussi à quoi ça ressemble, parce qu'il y a des points d'interrogation, il y a plein ah, de choses, tu vois. C'est pour ça, je, vais, je, je mets juste deux trois petites choses comme ça pour que les, les joueurs puissent se rendre compte. Bien sûr. Je Première chose dis. ici sur les, sur les points de, les points qui ont été mis, les différents points. On a ici des points d'intérêt qui vont servir pour les, les ennemis euh, à pouvoir se déplacer dans le donjon quand on est en infiltration, par exemple. On a des zones d'ombre, on a des choses comme ça. Et quand on a des points d'interrogation. On a simplement à se référer, je vais la ramener ici, hop là. On a simplement à se référer ici à cette map euh, où on a des numéros qui sont indiqués. Tu vois par exemple là ces deux numéros, on voit que c'est le mmh. 104. Alors devant une porte fermée, en général, c'est parce que les héros vont aller voir simplement si elle est fermée à clé, si on peut la fracasser, l'accrocher, etc. Mmh. Pareil, on a un point d'interrogation ici et on voit qu'on a différentes sorties qui sont indiquées à différents endroits. Tout simplement. D'accord. Ok. Du coup, voilà. alors tu es en train de me dire que, euh, donc là on va parcourir donc diverses pièces, là c'est l'exemple d'un château, mmh. il y a peut-être d'autres exemples, on va parcourir diverses pièces une fois qu'on est sorti du, du, de la world map, mais tu es en train de me dire qu'il n'y a pas trop de mise en place finalement et que ça va assez vite quand même, c'est assez fluide, parce que c'est ça qui pourrait faire alors, peur en fait. Alors le gros avantage, c'est que là, bon, TTS c'est joli, c'est scripté, nous mmh. on a vraiment en pratique dans les salons, on a deux ans de salon où on a pu s'apercevoir avec les joueurs à quel point ça va vite. Euh, on a été calmé par les les, les donjons euh, où il faut trois quarts d'heure de mise en place. Alors, c'est très bien quand on fait qu'une salle pour toute la soirée. Mais nous, bien on bouge beaucoup. On change de salle en salle. Donc, les salles, elles se mettent en place en deux minutes de chrono. Pourquoi Parce qu'au final, voilà ce qu'on a. En termes de, de jetons, on a fait pour que les jetons soient au minimum. C'est-à-dire qu'on a ce type de jeton ici. On en a quatre qu'on place toujours sur le côté de la table. On a également ce type de jeton là C'est pareil. On en a trois qu'on place toujours sur le côté de la table. On va faire plus simple. Et enfin, on a un paquet de jetons comme ça et c'est terminé. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller chercher la porte de la bonne couleur, ainsi que le vase, ainsi que l'arbre, ainsi que mmh. la souche, etc. Où on fouille parmi 10 000 jetons. Tout est, tout est déjà organisé pour que, voilà, on a les plaques. Les plaques, elles ont chacune des, des numéros en fonction de leur taille. Et c'est pareil, elles se, elles se rangent euh, les unes sur les autres en pile. Il suffit simplement d'aller les récupérer, on les emboîte et c'est terminé, on joue immédiatement. Okay. Donc non, non, la mise en place est extrêmement rapide. Ok, donc on a un, ouais, un aperçu des différentes... Finalement, il y a vraiment ouais, des, des phases de, de, de jeu complètement différentes entre la world map et le moment où on est dans le livre, et le moment où on nous dit arrêtez de lire et allez euh, taper des gens. Ou vous infiltrez voilà. hein, au choix. Euh, François... Alors, euh... je, je, ah, juste, attends, je, je me, juste me permets pas. juste pour ça, euh, pour répondre à ta question sur le, le côté donjon, oui. on a des éléments aussi bien extérieurs, on a des grottes naturelles, on a des donjons où on va parcourir des ruines en extérieur. On n'est pas du tout sur ce système-là où on a toujours l'impression... De ne faire que des donjons avec le même type de salle. On a vraiment, ouais. c'est recto verso, on a vraiment de tout type. On, va, on a des grosses parties dans des villages, avec des, voilà, les villages qui sont reproduits. On doit s'infiltrer au milieu des gens pour faire une suite, un village attaqué qu'on doit protéger, etc. etc. On n'est vraiment pas sur juste du donjon. Ok, d'accord. Alors François, euh, une partie, avec le nombre de parties que vous avez faites, une partie ça dure combien de temps Combien de temps par joueur si ça peut s'estimer comme ça bah en fait, euh, ouais effectivement, tout dépendra euh, du nombre de joueurs autour de la table. C'est évident qu'une partie à deux sera forcément plus rapide qu'une partie à cinq parce qu'il y a moins d'interaction entre les joueurs, dans le sens où il y a moins de questionnements. Quand ils sont face à à, à, à, à enfin, d'abord à une énigme, ensuite à, à, à une problématique simple, on prend à droite ou à gauche, euh, c'est beaucoup plus rapide de prendre une décision à deux qu'à cinq. Donc ça, c'est classique du jeu de rôle, j'ai envie de te dire, c'est la partie réaliste. Mais c'est aussi ce qui plaît beaucoup dans le jeu et c'est ce qui plaît beaucoup au public des rollistes, c'est qu'on leur laisse sur un jeu de société justement toute la liberté de discuter pendant un quart d'heure sur la, la voie de droite ou la voie de gauche. Mmh. Donc une partie, euh, on va dire que, euh, une partie en elle-même, c'est difficile de dire combien de temps elle va durer pour une raison simple. Nous aujourd'hui, on a euh, la partie démo que Ludo a créée. Euh, on sait que globalement, une partie démo ça va, comme celle-ci, elle va tourner entre... Euh, euh, aux alentours d'une heure et demie, deux heures, tout dépend. C'est à peu près ce qui se passe en salon. Euh, maintenant, euh, l'avantage, comme je ne sais pas si Ludo a abordé, je ne crois pas qu'il ait abordé cette, euh, cette, euh, cet aspect-là du jeu et, et, et, et de l'ingéniosité de sa mécanique, c'est que si tu as une heure de jeu devant toi, bah, tu joues une heure et tu sauvegardes. Ouais. ouais, ouais si tu as deux vrai. heures, trois heures, quatre heures, tu sauvegardes. Au moment de ton choix, tu sauvegardes. Quel que soit le nombre de joueurs autour de la table, sauvegarde en fait comme tu veux donc euh, difficile pour moi de dire exactement combien de temps va durer une partie elle va durer le temps que tu auras euh, d'accord dans... parce qu'on on est, on est donc sur une campagne où les scénarios s'enchaînent tous il y a une seule campagne d'accord c'est ça hein il n'y a, a pas oui. plusieurs euh, ouais. tout est en, alors, est en une grosse histoire quoi c'est ça alors en fait on a alors deux à trois scénarios indépendants qui sont vraiment indépendants un petit peu comme celui-là c'est le scénario démo qui sont prévus pour jouer de deux à trois heures mais comme dit si bien françois ce scénario-là, euh, qui est prévu normalement pour durer une heure et demie, il a été joué jusqu'à 6 heures euh, par des rollistes. C'est ouais, à dire que là, c'est ouais. un blabla de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais que quand je dis beaucoup, euh, beaucoup. Est-ce que <rire> c'est le genre de jeu Est-ce que, est-ce que, est que du coup, c'est le genre ouais. de jeu qui peut être ruiné par un joueur alpha trop, trop agressif Alors, alors justement, c'était la grosse question qu'on s'est posée euh, ouais. tout avant les premières démos. Ce qui, est, ce qui paraît presque logique, c'est-à-dire si on a un alpha, il va décider pour tout le monde. Et en fin de compte, on pourrait se poser la même question sur les, les jeux de rôle. Puisque les jeux de rôle, si on prend les jeux de rôle classiques, euh, personne n'a de mission cachée à poignarder à un autre joueur. On s'aperçoit que tout le monde joue son rôle. Et on a exactement retrouvé cet aspect-là dans, dans le jeu. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'informations cachées, il y a tellement d'informations par joueur et de stratégies que chacun voudrait mettre en point par rapport à son héros. Parce que chaque héros est vraiment, vraiment particulier. Euh, un alpha pourra, à la rigueur, dire on rentre dans le tas ou on fait tout en infiltration, mais ça va s'arrêter là. On le voit. De toute façon, on a plus au moins de 200 parties derrière nous, et, euh, et on le voit. On n'a jamais eu cet effet où quelqu'un a dirigé toute l'équipe euh, sans discussion, sans rien. Ça, c'est jamais vu. Pourquoi Parce qu'à nouveau, on est, on est vraiment dans cet esprit jeu de rôle où on a. On, alors, forcément, à la fin, quelqu'un tranche ou le groupe tranche avec plus ou moins de chance. Mais de toute manière, on n'a on a pas ce problème d'alpha. Alors, il y a, moi j'ai un souvenir traumatique d'une énigme euh, qu'on pourrait même spoiler parce que finalement euh, finalement, mmh. cette, euh, cette démo-là, les, les gens ne la retrouveront pas. Euh, le fameux donc pilier avec les points noirs et blancs où au début j'avais un, un mal fou à percuter parce que j'avais oublié ou pas prêté assez attention à certains textes avant. Ma question donc, est-ce qu'il y a des chances, une possibilité, un risque d'être se retrouver bloqué en mode ben, on ne sait plus quoi faire et on a un truc devant nous, on ne sait pas quoi en faire Alors, euh, le, le, le fait d'être bloqué, non. Le fait de rater, ah oui, oui, complètement. Déjà, première chose, un des très gros points importants de, de la campagne, c'est qu'on ne meurt pas. C'est-à-dire que euh, vous faites 10-12 heures de campagne, vous vous faites exploser par un, un groupe ennemi, il n'y a pas game over, vous recommencez à zéro. Au, au pire cas, vous vous retrouvez dans une cage euh, dé, délestée de votre équipement en direction euh, des mines d'esclaves. Donc du coup, qui ouvre une autre aventure, on est bien d'accord. Hein, c'est toujours dans la campagne, c'est toujours une autre aventure, ça ne pose pas de problème. Donc reprenons le cas par exemple de des énigmes qui sont dans, dans la démo. On a énormément de joueurs qui ont calé dessus. Pourquoi Parce que quand en général ils venaient à table, ils s'attendaient simplement à lancer des dés, à donner des coups de hache à tout ce qui bougeait. Et là, euh, voilà, des fois, la, la, le, le temps de la mise en place, on va dire intellectuelle, en se disant, bah non, faut, faut que je joue un peu mes chakras. On s'est retrouvé avec des joueurs qui, euh, voilà, qui n'étaient pas du tout dans le dans le trip et qui disaient, bon, c'est pas grave, je tape au hasard. Et forcément, ça se passait pas bien du tout. Oui. Mais ça ne bloquait pas. Aucun joueur n'a jamais dit, ah, mais je suis bloqué. Non, non. Qu'est-ce qui se passe Ben, c'est un autre embranchement qui va se passer. Et euh, pareil, quand il euh, y a des pièges où on se dit c'est insoluble, je m'en sortirai pas, bah pas de problème, il suffit de regarder à gauche ou à droite il y a toujours une autre solution. Et quoi qu'il arrive, si aucune solution n'est découverte, de toute façon, le jeu va continuer à avancer. Okay. On ne perd pas à Malia, ça c'est quelque chose que tu m'apprends oh. d'ailleurs, parce que je ne savais pas poser la question. On, on perd, ouais. mais on ne meurt pas. Tu ouais, vois la okay. ouais. Ce qui compte, okay. c'est vraiment l'aventure que l'on va vivre, c'est-à-dire quelle sera la finalité. Tu vois le scénario là, qui, qui ne fait que 20 pages, euh, il a six fins différentes. Le but pour nous, c'est que à chaque fois euh, les, les joueurs puissent dire mon aventure à moi était unique. Alors sur une campagne, je t'en parle même pas. Hein, c'est une autre envergure bien évidemment. Et le but, c'est que à la fin, donc quand j'aurai terminé la campagne, quelles auront été mes réussites, mes échecs, et surtout à la fin, est-ce que j'aurais réussi? Bah, euh, les grandes lignes du scénario ou pas. Mais quoi qu'il arrive, on peut pas dire en plein milieu, j'ai dû ranger la boîte, c'était terminé, euh, 0.10, c'était fini. Non, non, ça pas. D'accord, ok. Alors moi, la... François, la world map, elle m'apparaissait un peu petit, et je me suis dit, c'est peut-être qu'une world map de démo. Est-ce que c'est juste qu'il y a largement de quoi faire là-dessus, ou vraiment, c'est une world map de démo, elle sera plus grande dans le jeu Alors, non, non, elle... en fait, bon, la TTS, pour les besoins techniques de TTS, euh... On ne peut pas mettre tout à l'échelle, tu t'en doutes bien. Ouais. Maintenant, la, wor la World Map, elle n'est euh, elle est, elle est pas grande. Euh, pourquoi Parce qu'elle ne nécessite pas euh, le besoin d'être grande. Effectivement, c'est juste un indicateur de déplacement de ton groupe. Et euh, c'est ce qui va générer, comme l'a très bien expliqué Ludo sur la timeline, des événements. Donc, on n'a pas besoin euh, en fait, de, de, de, de beaucoup se servir de cette map et de beaucoup se, se déplacer. Parce que tout est généré sur un hexagone ou un autre, ou quand tu rentres dans un donjon, tu passes sur une autre dimension automatiquement. Donc en fait, euh, effectivement, c'est une question qui est revenue euh, à plusieurs reprises, savoir s'il euh, y a d'autres euh, maps de World Map de prévu. Alors, il y en a une autre. Euh, on, on en avait parlé avec euh, l'équipe. Euh, effectivement, en fonction de la réussite du projet du, du KS, euh, il n'est pas exclu qu'il y ait une ou deux autres maps euh, World Map dessus. Ça, c'est tout à fait envisageable, parce que de toute façon.. Euh, cette, euh, ce morceau de map est une partie intégrante d'une région sur laquelle euh, euh, les joueurs vont jouer, euh, une, une des, régions des, des six régions de Malia, et donc euh, euh, cette région est très grande. Donc, euh, inutile de dire que de toute façon, on en a encore sous le pied en matière de map, puisque de toute façon, euh, euh, le projet c'est effectivement de faire en sorte que le jeu marche bien pour faire découvrir aux futurs joueurs d'autres morceaux de map de l'univers. à l'avenir, ok. Ouais. Euh, alors il y, y a quelques mécaniques qui moi m'avaient marqué. Alors évidemment sur un jeu comme ça, si on se met à parler de chaque mécanique et que chaque, chaque, chaque temps de jeu, euh, bah, on passe l'heure et demie de vidéo. Hein. Euh, mais j'aimerais bien qu'on commence par un Ludovic, euh, par quelque chose qu'en plus tu affectionnes tout particulièrement, c'est ta gestion de la, la gestion de la chance et des choix dans les tests qu'on va faire. Alors est-ce que tu peux nous en choisir un qui te qui te paraît pertinent et nous présenter un peu comment ça fonctionnerait si on avait tous les deux un choix à faire ou un test à faire. Ah oui, il n'y a pas de souci. Alors, bah, tu sais quoi On va revenir simplement au 108. Eh hein. bah, ben allez. Voilà, tant qu'à faire. Donc, première chose, comme tu avais expliqué François, euh, François et Nicolas, à la base, sont allergiques à la chance. C'est-à-dire qu'au tout début, ils voulaient un jeu sans d euh, Et puis, on s'est aperçu que ça devenait très simulationniste. Il y avait plein de cartes. Alors, ça marchait bien, hein, mais c'était ce que je te disais au début, très compliqué. Mmh. Et on voulait quelque chose qui, qui soit aussi un peu fun. C'est pour ça que j'ai décidé de, de, de changer le simple allez, système classique de réussite ou d'échec, par exemple 14 ou plus, 13 ou moins, tu vois l'esprit, le, ah oui. euh, en un stop ou encore. Donc prenons ce cas, par exemple, ici, où là on nous explique qu'on peut grimper jusqu'à une fenêtre éclairée, simplement en escaladant, on peut passer par des égouts en arrachant une lourde grille qui bloque l'accès, ou alors enfin, on peut tenter de se cacher dans une charrette qui s'apprête à pénétrer dans le château par son entrée principale. Comme je disais, on a toujours euh, à voir l'idée de l'endroit où on est, à quel moment, combien on est et quels sont notre équipement, etc. Donc prenons ce cas-là, par exemple. Euh, on va se cacher sous la charrette. Donc on va aller au 57. Hop là. Et voilà comment ça se passe. Donc là, le texte d'ambiance, vous glissez derrière un chariot rempli de victuailles et tiré par l'énorme de Dieu. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici le type de test. Alors déjà, ici, tu vois que... Tu as trois types de tests différents. Celui-ci, c'est pour chaque héros. C'est-à-dire, chaque héros, indépendamment, va devoir faire le test. Si, par exemple, je dois projeter une serrure, ça sera moi et la serrure. On a beau être 15 dans le groupe, ça ne change strictement rien. Ça sera toujours moi et la serrure, c'est pour un héros. Et enfin, on a les tests de groupe. Quand, par exemple, on doit arracher une grille ou, ou transporter un tronc d'arbre, plus on est dans l'équipe, mieux c'est. Donc déjà, ça, ça fait partie des premières choses auxquelles on doit réfléchir, avant même les décisions, c'est combien on est dans le groupe. Si on joue qu'à deux, par exemple, et qu'on décide de faire des, des choses, on sait qu'on est en groupe, ça va être compliqué. Quand on décide de faire des choses comme là, par exemple ça ou l'escalade, où on sait que chaque personne indépendamment doit réussir, c'est là où chaque héros va regarder ses compétences en disant OK, ça va le faire pour moi. Ensuite, tu vois, comme je disais, il y a une certaine forme de logique. On nous demande de faire un test en restant discret, en classique. Est-ce qu'il fait nuit Première chose. Et ensuite, est-ce que le groupe, puisqu'on se doit se cacher dans une, carrette, une charrette, pardon est-ce que le groupe comprend 4 ou 5 héros Donc mmh. ça, c'est le genre de choses aussi où on est, à force quand on joue, on comprend, hein. on se pose la question avant, en amont. On se dit, oh, les gars, il fait nuit, c'est vraiment le meilleur moment pour se planquer. Alors que si on y va en pleine journée, on voit qu'on aura, voilà, ça c'est des, des réussites, ça c'est des malus. Et pareil, si on se doit se cacher dans une charrette alors qu'on est par exemple à 5 joueurs, c'est un truc qu'on aurait dû plus dire, ah, vous êtes sûr, les gars qu'on va tous tenir dans la charrette Et Effectivement, on aura un malus. Voilà comment ça se passe. D'accord. Ok. Je vais te faire rapidement un petit, un petit, un petit euh, topo ouais. sur le test. Comme ça, tu vas, tu vas voir. Première chose ici, on a une caractéristique qui est indiquée. Donc la caractéristique, on va prendre. Tiens, ici, hop là, sur ce personnage là, le Yoktal. Comme ça, je vais expliquer les cinq caractéristiques. On a cinq caractéristiques physique, dextérité, sens, intellect et savoir, qui vont être utilisées pour la plupart des tests. Le chiffre qui est indiqué à côté, c'est le chiffre euh, qui donne le nombre de dés à lancer pour faire le test. Alors, imaginons par exemple que ce personnage-là, euh, donc Sans, devait faire le test. On voit que là, tel quel, il a qu'un seul dé à lancer. On lui prend un dé comme ceci, un dé à 12 faces, sur lequel il y a des faces vierges, des euh, des réussites et des faces spéciales. Ensuite, on voit que à côté, là, il y a une compétence, tu vois, c'est se camoufler. Ouais. Ce camoufler, on regarde en général ici pour voir si on a un bonus. Tu vois, là, on a absolument aucune icône qui correspond. Mmh. Alors que regarde, si on prend l'éternel qui se trouve tout à droite, elle a le l'icône qui correspond. Donc elle, elle, elle aura moins de mal déjà. à a un bonus. Mmh. Alors je vais en profiter justement pour faire une des particularités du jeu. Je fais partie des joueurs qui sont euh, euh, qui rentrent assez facilement dans les jeux et du coup. Comme je rentre beaucoup dans les jeux, j'en oublie très rapidement les points de, de règles. C'est-à-dire que je peux faire des parties complètes en oubliant que j'avais une compétence spéciale qui me permettait de faire des choses. Dans Malia, ça a été fait justement pour que ça soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de vous souvenir de chaque icône que vous avez devant vous, puisque au moment du test de compétence, donc en haut, on vous dit « est-ce que vous avez cette icône-là ». Il suffit simplement de regarder. Par exemple, si moi je joue le Yoctal, l'humain, ici, je dirais non, euh, bah, j'ai j'ai rien. Et si je jouais l'éternel ici, je dirais euh, « Ah ouais, ouais c'est bon, moi j'ai. » Et 15 secondes après, je peux l'oublier à nouveau, puisqu'on me le redemandera seulement pour le prochain test. Tu vois la particularité Parce que, euh... Souvent, moi, je fais partie des joueurs qui oublient et qui, qui rage après, bien évidemment. <rire> euh, <rire> ensuite, là-bas, tu vois qu'on a un ou deux dés noirs de difficulté. Deux dés étant difficiles. On prend les deux dés qui se trouvent ici, pareil, deux dés à 12 passes, tout simplement, qui ont des stops, donc c'est les mains rouges qui ont des faces spéciales, à défaut c'est rien, et enfin des faces vierges. Et voilà comment ça se passe, on lance les dés, hop là, on regarde le résultat tout simplement. Alors, que du vierge euh, Attends, pour l'exemple, la, pour la, pour je vais faire simple, hein. euh, euh, on va trouver Elle hein. veut la faire. Bah, incroyable, t'as vu, je passe tout autour, il y a, <rire> y a quand même euh, 33% de chance. Euh, et ici, voilà. Et donc, si on a ce genre de, de résultat, voilà comment ça se passe. Je vais cumuler mes jetons, ici. Et j'ai la possibilité à ce moment-là, soit de regarder si ça me donne un résultat et de m'arrêter si je le souhaite. Si je n'ai aucun ré résultat de disponible, je dois relancer mes dés. Donc, si on prenait par exemple le test qui était indiqué, on voit que là, il y a marqué, j'ai pas le choix, hein, c'est 3 ou plus. Ouais. Voilà. Donc là, je relance mes dés jusqu'à ce que soit j'obtienne demain et à ce moment-là, il y a marqué qu'on a échoué au test. En général, c'est que sur ce cas-là, je vais me faire cramer par les gardes. Et si on est 3 ou plus, il y a marqué « Ok, j'ai été discret, pas de souci. » Et il faut que tous les héros aient réussi ce test. Évidemment, voilà comment ça se passe. Logique. Sur le... et, je, et je lance autant que je veux. Alors juste pour faire très rapidement une petite… Euh... On a voilà ici, sur le 4, de temps en temps, c'est ce que je te disais, on aura le choix. Par exemple, on imagine que j'ai obtenu un 4 et je peux dire « Ok, j'arrête, j'atteindrai pas le 7 » par exemple. Et de temps en temps, on va avoir comme ici, sur le 23, un point d'interrogation. C'est-à-dire que je vais lancer le, les dés jusqu'à ce que je décide de m'arrêter, vraiment le stop ou encore dans, dans sa plus grande pureté, mmh. en disant, OK, c'est bon, les gars, je vais arrêter et on va aller voir au 49 le résultat. Si je suis trop gourmand et que je cumule euh, les échecs, et ben on ira voir au 06 ce qui va se passer avec les échecs. Donc, je ne voulais pas d'un test classique de lancer deux dés euh, et on voit si ça passe ou ça casse. Il y a vraiment à chaque fois une prise de risque. Et je reparlais tout à l'heure avec l'histoire de l'alpha, c'est que là, on se retrouve avec tous les joueurs qui, qui parlementent pour dire aux joueurs qui, qui jouent à ce moment-là, ok, vas-y relance, non non, attends stop, je prends la main, etc. Parce que pareil, de temps en temps, on a des tests où on va cumuler les réussites et si quelqu'un plante, il va affecter ses réussites et donc les réussites du groupe. Voilà, il y a vraiment euh, les tests de compétences euh, sont, sont loin d'être basiques comme on a l'habitude de voir. Ah ouais, mais c'est ce qui fait aussi le, le charme de ce jeu à mon, à mon goût. Est-ce que tu peux, alors vraiment en deux mots, parce que sinon on va, euh, je ouais. pense qu'on va exploser le, les, les compteurs de temps, euh, nous expliquer aussi le développement du personnage, parce que moi j'aimais bien euh, bah, le peu que j'en ai vu, ça m'avait intéressé. Donc ton idée derrière tout ça, et euh, comment on prend des niveaux, comment on progresse, etc. Alors, les, que ça soit dans les scénarios ou les campagnes, hein, on a deux possibilités de gagner des niveaux. La première possibilité, c'est à des instants clés. Par exemple, j'arrive à un point clé du scénario, on va me dire, vous gagnez un niveau. Et de temps en temps, on aura aussi des effets secondaires, enfin des, des quêtes secondaires, où on va dire au groupe. Si vous allez dans les ruines, euh, par exemple les ruines du fou, pour essayer d'éradiquer un groupe d'orques et que vous réussissez, tout le monde gagnera un niveau. Donc on peut, entre guillemets, mettre en pause la campagne et, et du coup prendre du temps, parce que comme tu avais bien compris, le temps tourne. Euh, mais pour essayer d'aller récupérer un ou deux niveaux sur des quêtes secondaires. Alors mmh. voilà comment ça se passe quand on augmente de niveau. Ça se joue avec cette carte-là. Alors, je vais voir si on peut la récupérer euh, sans, sans mettre le souk. Voilà, yes. Ceci. Voilà. Et du coup, on voit que là, on a nos cinq caractéristiques qui sont indiquées ici. À la base, les, euh, les personnages ici, voilà, ils ont leur niveau là. Alors, il faut savoir que c'est du double layer. À chaque fois, ce sont des vrais jetons que l'on met ici. Et quand je, je gagne un niveau, simplement, bah, par exemple, on imagine que là, j'ai besoin de gagner un point en dextérité, je décide de mettre deux en dextérité, bah, je regarde ici le niveau en dextérité qui augmente. On voit qu'en passant à deux, bah, forcément, je vais lancer des dés en plus, etc. Et puis, je vais gagner des jetons d'aura. De Donc, les jetons d'aura, c'est l'équivalent des points de magie, hein, tout simplement. Mmh. Donc, euh, le, le gros avantage, c'est qu'en augmentant les caractéristiques, je vais aller récupérer d'autres améliorations d'initiatives, de déplacements autres. Et enfin, la petite dernière chose, parce que je pense que ça en fait partie également, c'est le, les armes ici. On voit par exemple là que les armes, elles ont également sur la gauche les caractéristiques que l'on voit. Là, on voit par exemple que pour utiliser cette arc il faut que j'ai au minimum deux en, en, en dextérité, trois en savoir après pour avoir une nouvelle ligne de combat et enfin quatre en dextérité pour pouvoir très bien l'utiliser. Donc de temps en temps, on va récupérer les armes qui sont vraiment très intéressantes et on va aller améliorer son personnage, peut-être pas obligatoirement dans l'ordre qu'on en avait prévu au départ, mais justement... Pour pouvoir utiliser très très bien une arme que l'on apprécie particulièrement. Et il y a alors aussi, dernière chose si ma humeur est bonne, il y avait l'histoire de la, la carte qu'on choisit pour euh, le talent pour choisir une sorte de voix. Tout à fait, tout à fait. Alors regarde, ici tu le vois là, comme c'est indiqué, c'est cette icône là que l'on retrouve en bas à droite. Et ça, mmh. ce sont des talents. Donc là par exemple, en l'occurrence, le Yoctal avait pris un talent d'érudit. Ce sont les talents que l'on retrouve alors ici juste au-dessus de la map. On a cinq classes dans le jeu. Euh, ceux qui ne sont pas mis sur TTS pour des raisons de, de praticité, c'est le, les talents de de Maï, qui sont les magiciens de, de Malia. Alors voilà comment ça se passe. Une fois qu'on a décidé de prendre un, un nouveau talent, par exemple un talent de roublard, on le récupère, on le retourne et on a en fait deux niveaux de lecture sur les talents. Alors faut savoir que les talents, ils sont pas immuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré un talent, c'est pas parce que j'ai récupéré ce talent-là que je ne pourrais plus en changer. Je pourrais au fur et à mesure de la campagne, les modifier et surtout les améliorer. Donc là, on s'aperçoit que j'ai ce talent-là, qui est un talent d'assassin qui permet d'être plus performant en infiltration, ou inversement, ce talent-là qui permet d'être plus performant en combat, toujours avec mon Roublat. En l'occurrence, c'est vraiment un talent d'assassin. Tous les talents, ici, ils seront indiqués comme ceci. Alors, euh, en tout, on a 80 talents. Alors, on verra combien on en aura sur le caisse. Mais euh, et... tout sera euh, en détail, avec le, le, les, les noms expliqués, etc., sur le, le livre et direct. Et, oui, et aucun talent n'est fermé à quelqu'un, c'est pas parce que je suis un humain que j'ai pas le droit de jouer roublard ou... Euh... On est bien d'accord. Complètement. Alors, hein. on, on peut se monoclasser, se biclasser, se triclasser, comme dans un jeu de rôle. On a, on a un petit peu cette scène cette du jeu de rôle là-dessus, hein le, le mmh. plaisir de, de tenter des choses un petit peu étranges. Par exemple, on peut prendre deux talents d'érudit en se disant, moi je vais être le support du groupe, et tout d'un coup on craque, et on se prend un talent de guerrier en, au final, <rire> euh, en troisième lieu, et on se retrouve bah, avec un érudit, un gars vraiment capé, avec une hache de main. Ok, donc là-dessus on a une certaine liberté quand même alors. Ah, complètement, euh, total. Okay. Est-ce que toi, il y a... parce qu'évidemment, encore une fois, le jeu est, est, tellement, euh, est tellement riche qu'on ne pourra pas tout exploiter en détail. Est-ce qu'il y a une mécanique, toi ou François, d'ailleurs, hein, ou chacun à votre tour, que vous êtes particulièrement fiers et que vous, vous aimeriez mettre en avant maintenant On va pas beaucoup parler des combats Alors, ou l'infiltration, je, vais... je sais pas. Hein ouais, je vais, ouais, je vais commencer rapidement. Le, la, la, là où je suis vraiment le plus content, c'est l'infiltration, qui est à mon sens euh, une des, des mécaniques les plus originales que l'on ait à proposer. Pourquoi Parce que euh, on n'est pas du tout sur un système où on va lancer des dés comme certains jeux d'infiltration, euh, comme tu avais vu dans le test. Hein, C'est-à-dire que quand on, on va devoir éliminer des, des gars ou se déplacer, etc., on va utiliser des points d'action. Aucune frustration. À chaque fois que le groupe se fait re repérer, c'est qu'il a mal joué. Il n'y a pas le choix. Il a mal ouais, joué. Vrai. Et, euh, et donc c'est vraiment, c'est vraiment très agréable de, de voir les joueurs. C'est là où on, on les voit en pleine discussion pendant une demi-heure pour savoir comment faire. Euh, on a ensuite les ennemis qui vont déplacer grâce à un paquet de, de cartes d'action, hein, comme ceci. Tu peux en montrer une, ouais, ouais, ouais. Voilà. Même deux, ouais. soyons fous. Ouais, soyons dingues. Et, euh, et du coup, ce système-là, une fois qu'il est compris, euh, les joueurs ils s'éclatent. Pourquoi Parce qu'on a deux ennemis, par exemple, qui se retrouvent côte à côte, on imagine qu'ils sont en train de discuter entre eux, on en a un qui avance là vers les héros, oh putain, on va se faire cramer, puis tout d'un coup il repart en arrière comme s'il avait été repéré quelque chose, il dit non, non, c'est bon les gars, c'était rien le bruit a déjà entendu. Enfin, les, les, les joueurs se font une histoire et on s'aperçoit que ça marche vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué les règles en un quart d'heure, vingt minutes, euh, terminé, c'est complètement acquis, c'est assimilé, et vraiment c'est une histoire dans l'histoire. Et ça, ça marche très bien, j'avoue que c'est ce qui me plaît vraiment euh, comme particularité dans, dans ma vie. Et là-dessus j'ajoute quand même parce que moi c'est ce qui m'a marqué que même s'il y a beaucoup d'icônes et que ça peut faire peur finalement tout est très vite intégré et comme c'est assez logique et que tout s'imbrique ouais, il y a une, une... Parce que là ça peut faire peur aux gens de voir autant de machins sur la carte, autant d'icônes finalement en quelques minutes vraiment on a intégré le, le principe on n'a plus besoin d'être tenu par la main donc, euh, donc je tenais à appuyer là-dessus aussi euh, ouais, Fran... <rire> euh, François quelque chose qui viendra à l'esprit que t'aimerais aussi mettre en avant euh, dans ce gigantesque ouais. jeu Écoute-moi, les, les, deux, les deux points que, que, que vraiment pour lesquels je suis hyper fier et reconnaissant de la mécanique qu'a fait Ludo, vraiment, euh, effectivement, c'est l'infiltration. Je trouve que bon, ça n'existait pas l'infiltration dans, dans ma mécanique à moi du jeu de rôle initial. Je trouve que ce qu'a apporté Ludo est, est complètement dingue, euh, euh, honnêtement, parce que il n'a pas seulement fait qu'apporter euh, euh, un mode de jeu un, en infiltration, il a apporté euh, un, un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que tu as, as des mecs qui, cru, qui, qui jouent, euh, tu as des joueurs qu'on qu voit, qu'on a vu en salon, qu'on a vu sur TTS euh, depuis que Ludo anime les parties, euh, tu as les gars, euh, ils y sont allés en mode bourrin euh, la première fois, la seule chose qui leur vient à la tête quand ils finissent le, la partie, c'est de recommencer en infiltration, mais de se faire tout en infiltration, c'est-à-dire oui. de jouer autrement. Et pourtant, on est dans le même univers, et pourtant, on va utiliser les mêmes règles. Il n'empêche que les mecs ont envie de jouer différemment. Et ça, ça ce qu'a fait Ludo avec sa, sa mécanique d'infiltration, c'est pour, pour moi, hein, c'est de l'orfèvrerie. C'est vraiment ce que je t'ai écrit quand je t'ai euh, présenté l'équipe. Ludo, pour moi, c'est un orfèvre. Il a fait vraiment un truc de fou. Et la deuxième chose pour laquelle je suis extrêmement fier de ce que Ludo a fait en mécanique, c'est Stop ou encore. Oui. C'est... Euh, Original, c euh, ça évite le joueur alpha, et comme l'a très très bien expliqué Ludo, ça, ça crée le lien pour moi, le stop ou encore, c'est l'épreuve de jet D qui crée le lien entre tous les joueurs. Pourquoi Parce qu'on sait comment ça se passe autour d'une partie euh, d'un jeu, quand on est en full coop autour d'une table et qu'il y a quatre joueurs, il y en a en fonction de leur personnalité qui vont être à tendance plus effacés d'autres tendance plus euh, euh, euh, exultée ou bref et donc euh, ce, ceux qui sont très effacés mais il y a un moment il va falloir qu'ils qu qu se mouillent ouais. et là et là en fait ce stop ou encore euh, ça les amène à la lumière <rire> mais vraiment c'est à dire qu'ils n'ont pas le choix les mecs les mecs y, y savent ils savent qu'ils peuvent porter le groupe ou alors ils savent qu'ils peuvent être euh, un, un poids pour le groupe et donc il y a une cohésion et il y a, y, a, y a un lien qui se crée entre les joueurs mais nous, on le voit, on l'a vu pendant un an et demi, 18 mois de tests en salon. Euh, et ça le fige, je lui dis Nord, Toulouse, enfin, partout, peu importe les publics. Les gens, se connaissant ou pas, quand ils arrivaient autour des tables, les mecs se dis, oh, dans les salons, ils arrivaient à quatre où ils ne se connaissaient pas du tout. En, oh, dès le premier test, mais le premier, hein, dès le premier test de groupe de stop ou encore, le lien était fait. C'est dingue. Et ça... Je trouve que l'infiltration et le stop ou encore, même s'il y a beaucoup de pépites à l'intérieur des mécaniques de jeu de Ludo, enfin le système d'événements, de la génération d'événements aléatoires, la rejouabilité et tout, honnêtement, l'infiltration, ouais, l'infiltration, le stop ou encore, c est, c est, il a fait pour moi de Malia euh, une, enfin, il a fait pour Malia une mécanique, euh, bah, j'aurais pas rêvé mieux, quoi. enfin, quand le jeu, je m'entends me, je encore lui dire, je t'en supplie Ludo, euh, le, bon, le système d'attente pour l'infiltration, pour le jeu, tout ça, je, où je lui ai dit j'aimerais que tu gardes ça parce que c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'adore. Mais j'étais à milieu de penser qu'il en ferait ça et non pas qu'il n'avait pas les compétences, mais je ne savais pas qu'il était aussi dingue que ça en fait. Okay, ouais, comme on, pour, on connaît jamais les gens. Pour... pour euh... <rire> Pour revenir donc sur ce qu'on vient d'évoquer, le système d'infiltration, il y a aussi ce petit tableau qui se trouve ici, euh, qui est une ouais. sorte de compte à rebours finalement, puisque plus le ouais, temps ouais. va passer, plus euh, les gardes vont être attentifs, parce qu'ils vont euh, entendre des bruits, trouver un corps, etc. etc. donc c'est assez intéressant. Et le système d'attente, on l'a pas évoqué, mais si on reprenait euh, ce qu'on a devant les yeux, euh, le principe est juste que pendant mon tour, je peux se dire de ne pas jouer mon tour et d'être prêt si quelqu'un passe devant mes yeux, c'est ça, finalement alors au, au final les points d'action, alors ça c'est pour le coup euh, c'était vraiment ce qu'affectionnait ce qu François dans son ancien système c'est que les joueurs euh, géraient véritablement leur tour avec une grande souplesse. Euh, donc j'ai gardé, gardé cet état d'esprit là et les points d'action ça permet de faire diverses attaques divers déplacements etc dont l'attente. Et l'attente, ça fait vraiment le, le fait, comme dans, dans beaucoup de, de situations, on se dit, OK, je vais quand même attendre de voir ce qui va se passer en face. Est-ce que le garde, il vient vers moi Est-ce que le garde qui m'a repéré va me charger moi ou va plutôt charger un de mes compagnons Et, et l'attente fait que ça, ça transcende, entre guillemets, le système en termes de, de mécanique euh, pour la tactique ou la stratégie. C'est-à-dire que souvent, les joueurs se diront au bout du deuxième tour, OK, on a compris comment ça marche. On va maintenant jouer beaucoup avec l'attente. Et souvent, c'est l'attente qui fait le le choix d'attendre ou pas qui fait le, le, le dire la réussite ou non d'une infiltration voire même d'un combat hein, puisque à nouveau c'est toujours intéressant de, de savoir s'il faut mieux attaquer le premier ou attendre la charge et être prêt à pouvoir y poster. Ouais, donc bon oui, lui, effectivement l'attente c'est ça permet vraiment de reprendre le, le, la main à tout moment ah ouais, et pour le coup, ça rend le, le tour en plus assez dynamique, j'imagine aussi quand il y a du monde, puisqu'on se retrouve dans une situation où, même quand c'est pas mon tour, je peux encore peut-être jouer parce que je suis en attente, donc tout le monde est toujours retaqué. Euh, c'est pas j'avance et je regarde mon téléphone, même si de toute façon, ces joueurs-là, on les aime pas trop, mais il euh, y a vraiment un côté où faut, on est tous ensemble dans l'infiltration, même quand quelqu'un ah bah d'autre joue, moi tout. je suis prêt à intervenir. quoi. C'est ça, c'est du full coop, c'est ce que l'on dit, un hein. full coop, ça veut dire quoi euh, Quand par exemple, on est en infiltration, il n'y a pas le choix. Si par exemple, j'ai un archer, l'archer sera beaucoup plus efficace en attente pour couvrir un de ses compagnons. Donc un compagnon qui va avancer, qui va aller euh, éliminer un garde, il va se retrouver avec euh, un cadavre sur les bras. Il suffit qu'il y ait un autre garde qui passe le coin de la porte. C'est terminé, il verra son pote mort au sol, c'est fichu. Sauf si on a un autre compagnon qui se trouve en attente, euh, prêt à intervenir avec son arme. Même en, en système de combat, souvent en système de combat, on va s'apercevoir que le, le guerrier du groupe, ah, il pourrait taper sur tout ce qui bouge. Mais le fait de se mettre en attente va lui permettre d'intercepter un adversaire qui irait, par exemple, taper le soigneur ou le magicien du groupe. Mmh. Donc voilà, c'est en termes tactiques et stratégiques, c'est du full cop. Co Alors en deux mots, vraiment en deux mots, euh, c'est une question auquel je pas pensé, parce que moi j'ai pas mal d'affinité avec l'infiltration aussi. Est-ce que tu pas peur, ou est-ce que tu sais tout simplement, euh, que toi ton affinité pour ce système d'infiltration qui est très bien pensé, euh, pénalise un peu celui qui a juste envie d'avancer et de taper Est-ce est qu'on est obligé de s'infiltrer à un moment pour euh, mieux réussir, ou est-ce que c'est pas nécessaire alors c'est une question qui nous a été souvent posée par des joueurs qui, euh, qui ont envie de lancer des dés et, et de casser des bouches. Euh, oui. Pas de souci, pas de souci. On a des joueurs qui, alors pour le coup, qui des fois ont fait tout en infiltration et qu'on dit « mais moi je veux faire que du combat ». Et qui peuvent tout à fait réussir un scénario ou des parties de campagne, mais en se faisant voir d'entrée. C'est pas un problème. Alors c'est toujours plus sympa de en infiltration d'éliminer des adversaires. Pas en termes de jeu, hein. en termes simplement, on prend moins de risques, c'est logique. Mmh, Mais oui. ceux qui sont vraiment fou combat, qui ont l'armure lourde, etc. et qui disent non non non, on va y aller en bourrin, pas de souci. En aucun cas, euh, ça sera euh, ça sera gâcheur. Alors par contre, si on a en campagne des passages où il faut rester en foule infiltration. Un exemple tout bête, on doit s'infiltrer dans le château du roi dès qu'on se fait repérer. C'est fini, on ne va pas se taper tous les gardes du roi, on est obligé de fuir. Okay, okay. Et, et de temps en temps, on laissera pas le choix, il n'y a pas d'infiltration. Bonjour, vous êtes attaqué, Bon bah, on sort les armes et on tape sur tout ce qui bouge. Il n'y aura mmh. pas non plus d'infiltration à ce moment-là. Mmh. Donc il y a, y a ce mélange un petit peu de tout. De temps en temps, effectivement, il y aura de l'infiltration, mais ça sera vraiment dans la thématique, ça sera dans la logique. Par contre, en aucun cas, si on a les deux ensemble, on sera pénalisé d'être repéré au premier tour ou simplement d'avoir envie, de se faire plaisir, à hacher le menu, tout ce qui bouge. Okay. Alors François, fais nous un petit peu rêver maintenant puisque euh, bon, la, la, la campagne Kickstarter n'a pas encore commencé, n'est pas encore tout à fait à l'horizon. Est-ce que tu sais déjà, ou est-ce que ça dépend du niveau de financement, à quoi ressemblera le matériel en termes de figurines, en termes de qualité du carton, etc. Est-ce que vous avez déjà des plans en tête ou est-ce que vraiment ça dépend du financement Alors on a déjà des plans en tête puisque pour l'instant on travaille, euh, on a commencé, alors c'est plutôt Ludo et Nico qui s'occupent de, de la fabrication, enfin, en tout cas des choix de fabrication. Euh, mais on sait de toute façon, et ça on l'a toujours revendiqué, euh, on, on attendra euh, un peu plus s'il le faut, mais on veut faire un jeu qui soit un jeu de qualité. On veut qu'il soit beau. C'est-à-dire qu'on veut l'effet, quand les joueurs vont recevoir leur boîte euh, euh, quelques mois après avoir euh, financé euh, Malia, on veut qu'il y ait un effet « waouh » quand ils vont ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas moqué de. Ok, on a fait attendre. Ok, on a pris le temps. » Sauf que moi j'ouvre la boîte et quand je fais « waouh », eh ben, ça veut dire que le prochain jeu de quatre univers, j'ai envie de le baguer. Mmh. Et aujourd'hui, ça, c'est notre priorité. Donc, on a fait certains choix euh, coûteux, euh, comme des socles transparents, puisque ouais. ce n'est plus un secret pour personne. Euh, les codiens, euh, tous les gens qui nous suivent sur Code, le savent, puisque ça a été euh, l'objet de, de discussions en, en, en, ensemble. Euh, on a fait un choix par rapport à la mécanique de Ludo, qui est un choix coûteux, mais mais qui, qui s'avère extrêmement justifié par rapport à sa mécanique, c'est d'avoir des figurines sur socle transparent. Euh, on, a, euh, on veut une très belle qualité euh, de carton, de papier résistant. Judo a beaucoup travaillé sur différents euh, essais euh, de proto euh, avec, avec des, des, des boîtes comme Game euh, qui, qui ont fait nos premiers protos euh, et qui nous ont permis de vraiment avancer et d'orienter notre choix sur la qualité de fabrication qu'on voulait. Et aujourd'hui, on travaille avec Istar, e euh, e star Manufacturing Games, euh, qui est un très bon partenaire de, de, de, de projet, puisqu'ils euh, nous aide vraiment, il nous oriente, et en même temps, il nous conseille, euh, et ils ont très très bien compris la qualité du jeu qu'on veut fournir. Voilà. Donc concrètement, on est sur euh, de la figurine, uniquement de la figurine, il n'y a pas de meeple, on est d'accord hein. Non. Alors ouais, ouais non non non, on non, nous non. a euh, posé okay. beaucoup de fois la question mais on n'est pas du tout parti. Alors de pas de Meeple, bien sûr et pas de standies non plus. Non non. Euh, je précise juste euh, la, la petite chose c'est que pour les soples transparents, ils sont euh, amovibles hein, bien sûr. Euh okay. amovibles. Euh, donc c'est-à-dire que pour les peintres, vous inquiétez pas, aucun ouais. souci. Euh, là, justement, on a des peintres qui sont en train de, de peindre nos protos, et, euh, et les socles, on les retire, on les remet à volonté, c'est pas un problème. D'accord, donc des figurines et puis des petits cubes pour les marqueurs, mais ça, de toute façon, il euh, n'y a pas 36 solutions pour le faire. Euh, donc Exactement. finalement, ce qu'on a devant les yeux, même si c'est bon, euh, virtuel, mais ça n'est pas loin de ressembler à ce qu'on aura, même si on ne se rend pas compte de la qualité, bien sûr, mais visuellement, on n'est quand même pas loin de ce qu'on aura dans la boîte. Alors. Exactement. D'accord, et est-ce que c'est un jeu qu envisagerait que vous envisageriez euh, de vendre en magasin plus tard ou est-ce que vous comptez rester dans l'écosystème de Kickstarter euh, pour l'instant en tout cas Alors pour l'instant, on reste ouais. sur l'écosystème Kickstarter pour l'instant. Je sens que François avait quelque chose à ajouter, non euh, Alors pour l'instant, de toute façon, le projet c'est du projet Kickstarter. Après, oui. on monte une société, enfin euh, la société est montée, quatre univers existent. Euh, on n'a pas créé une société, on n'a pas bossé cinq 5 ans pour faire un one-shot et euh, le moment venu, la question se posera sur les boutiques. Pour l'instant, effectivement, on est sur un modèle Kickstarter exclusif et, euh, et pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ouais, il y a on, des on, chances que cette boîte on... soit rare alors Ah bah oui, justement, pour le coup, il faut pas louper le casque. <rire> voilà. Ok. Est-ce qu'on a une idée, quand même, de, rapidement, d'une échelle de prix ou est-ce que c'est encore. Vous ne vous souhaitez pas encore communiqué là-dessus Non, on ne peut pas. On, on, on s'était aventuré à donner une fourchette de prix. Donc, des fourchettes de prix, on aimerait que ça soit aux alentours de, de 100, plus ou moins 100 euros pour une boîte de base et, et 150 pour une boîte, un all-in. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Tu n'es pas sans savoir que depuis le début de la crise sanitaire, euh, les frais de port ont, ont, de fret ont Bien explosé euh, avec la Chine il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis un an, qui d'ailleurs c'est sujet sur beaucoup de forums de joueurs donc euh, aujourd'hui nous on, on, on fait tout pour tenir ces budgets, euh, Ludo et, et Nico ont vraiment travaillé sur euh, le matériel pour réduire le, le matériel sans pénaliser la mécanique de Ludo afin de réduire les coûts et tout est, est pensé dans ce sens là mais aujourd'hui, on ne peut pas donner avec certitude euh, un prix est exact, à, à, même pas à, à 5 euros ou 10 euros près, puisque, euh, puisque de toute façon, on n'a pas encore euh, le prix de revient exact de la boîte et, et tous les prix inhérents autour de Donc, Alors, ouais. La seule chose qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de all-in à 400, 500, 600, 700 euros. On ouais. essaye de tout faire pour que le all-in, soit juste deux belles grosses boîtes et qu'on ait vraiment un budget le plus serré possible, hors de question de, de vendre plein de trucs à côté qui vont faire exploser le, le, le tarif. Non, ça c'est certain. Ouais. Et ça sera ouais. pas du kilo plastique non plus. Oui, voilà, c'est ça est que je conseille. Figurines. Et voilà, donc. 60... figurines, terminé. Ok. Sachant que donc à l'avenir, Cat euh, univers, s'il ressort quelque chose, s'il relance une campagne Kickstarter dans, je sais pas, un an, deux ans, il y a des chances, je ne vais pas dire de grandes chances, il y a des chances que ce soit une extension de Malia, puisque comme a priori vous avez beaucoup d'idées pour. Euh, pour ce système-là, ce ne sera pas un one-shot en termes de KS sur cette licence-là euh, Non, le projet, effectivement, Ludo, je ne pense pas qu'il soit autant investi dans sa mécanique pour que ce soit qu'un one-shot. Et puis l'univers de Malia le mérite parce que y a, y a, là, on, on, on, sur TTS, tu vois quatre peuples. Il euh, y en aura cinq dans la boîte de base en théorie. Il y, y en a cinq qui peuvent être euh, ajoutés en, en, en stretch goal. Euh, donc tout ça, c'est déjà, euh, on, on les a déjà, mais il y en a encore plein d'autres, il y a plein de peuples, il y a, a d'autres régions. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire sur Malia et euh, l'univers est très riche et, et, et donc le, le, le, le mériterait. Donc euh, tout ça sera lié de toute façon à la réussite du premier. Euh, on a des rêves, on a de l'ambition. Maintenant, on garde les pieds sur terre et on attendra le, premier, le résultat du premier KS pour se prononcer sur une, un deuxième. Un deuxième. Okay. On a notre dessinateur Cyril Terpant qui a fait aussi énormément énormément de croquis préparato de préparatoires ouais. pour la suite. Voilà. Donc ouais, euh, ouais, voilà, il ouais. y a vraiment tout l'univers qui, qui est déjà euh, dessiné par, par le, notre, notre artiste. D'accord. Même... Ouais, ouais. Il a fait un boulot dingue d'ailleurs euh, sur les salons. Euh, C'était vraiment euh, une, une, une des raisons qui faisait s'arrêter les gens euh, qui passaient dans les allées. Cyril avait euh, très intelligemment euh, placé ses, ses artbooks à, à disposition des, des visiteurs. Et euh, honnêtement, enfin, bon, voilà, ça, ça a fait un carton parce que Cyril est un mec extrêmement doué. Et, euh, et il en a vraiment sous le pied aussi. On a énormément travaillé ensemble euh, sur la représentation de l'univers de Malia que j'avais dans la tête. Il a très, très bien su décrypter et, et, et il y a ajouté une note extraordinaire et personnelle. Et, et tant mieux, parce que c'est ce que j'attendais de lui, moi, quand, quand je lui donnais toutes les informations sur les peuples, le bestiaires et toutes ces choses-là. Et, et comme il ne manque pas de talons ni d'idées, il en a fait un truc de fou. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup mis à l'honneur là, mais finalement il y a encore énormément de questions que j'aimerais euh, que j'aimerais vous poser à, à tous les deux. Mais là on va on va passer l'heure. Hein. Finalement j'avais j'avais annoncé une demi-heure, mais c'est une demi-heure par joueur. Donc vous êtes deux joueurs, il y a une heure en tout. Euh, merci d'avoir on est bon. Merci d'avoir pris le temps de de me présenter ce jeu auquel j'avais déjà joué, et qui euh, comme beaucoup hein, bien sûr me, me hype énormément. Euh, Je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez encore euh, peut-être quelque chose à dire à, à ceux qui nous regardent et qui du coup sont très intéressés puis qui sont allés jusqu'au bout de nos au nation Salut Edouard. Merci déjà à toi. C'est très sympathique euh, de nous accueillir comme ça. Et puis, je tiens simplement à remercier euh, tous les gens qui, depuis un an et demi, euh, nous suivent sur les forums et surtout, surtout nous font part de leurs idées, de leurs retours. C'est comme ça qu'on a avancé. Le jeu, en deux ans, il n'a absolument plus rien à voir à tous les niveaux. Et donc, merci à eux. Euh, voilà. Au-delà au du KS, euh, voilà, c'est vraiment les, les gens sur le qu'on a pu rencontrer ou les gens sur les forums avec qui on a pu échanger qui nous permettent d'avoir ce, ce chouette de jeu comme ça. Et euh, moi, j'associerais également euh, euh, des gens comme Veg ou... ou euh, l'artisan du, du mode TTS. Hein. Ouais, ouais, qui est l'artisan du mode TTS, mais plein d'autres qui... On a reçu beaucoup de bienveillance de la part des, des codiens, des gens qui nous suivent sur Facebook ou sur Code principalement et qui euh, nous ont vraiment, vraiment... Euh, comme dit Ludo, d'abord, euh, nous ont conseillé avec beaucoup de bienveillance et euh, se sont investis. Et ça, euh, euh, honnêtement, je ne pense pas qu'on en aurait été là aujourd'hui, à l'heure où on se parle, euh, avec un jeu si bien euh, produit, entre guillemets, en tout cas, mais euh, ils ont été vraiment extraordinaires pour nous. Euh, je ne sais pas comment les remercier si ce n'est qu'en leur rendant hommage et puis, de toute façon, on espère... Euh, un jour, pouvoir réunir tous les gens qui ont participé à ce projet. Mais en tout cas, voilà. Euh, il, il, on, on avait décidé de faire un jeu pour nous, qui nous plaise, mais aussi pour les joueurs. Bah, je pense que la meilleure manière, c'était de les intégrer à tout ça. Il y en a qui se sont intégrés par eux-mêmes, il y en a qu'on a intégrés. Et tout ça fait que bah, Malia est une super aventure humaine. Et euh, j'espère. Euh, a une longue vie devant lui. En tout cas, ouais, c'est vraiment le seul 4 univers. C'est un jeu qu'on a, je pense, tous envie de s'approprier maintenant et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'autant de gens se sont investis dedans. Merci, messieurs, encore. On, et bien merci sûr. À euh, merci à toi. Merci, on se tient au courant et puis j'espère avoir bientôt euh, plein de bonnes nouvelles à donner euh, aux gens euh, concernant Malia. À bientôt!